Alors l'élevage moderne, d'accord, je vous passe les détails. La façon dont ils sont nourris, les antibiotiques qu'on leur injecte, l'enfer dans lequel ils vivent, et bien et tout ça ça provoque l'apparition de dioxines. Et les dioxines ce sont des polluants de l'environnement qui interfèrent avec le système euh, reproductif masculin, y compris évidemment avec la production de testostérone. Ces dioxines sont présents essentiellement dans les graisses animales des élevages, mais aussi dans les produits laitiers, euh, bah, conventionnel, qu'on trouve dans les supermarchés. Mon conseil, si vous consommez du lait, de la viande, et eh bien privilégiez la belle bio et euh, les animaux qui sont nourris à l'herbe. Alors évidemment c'est un peu plus cher, mais c'est peut-être l'occasion d'en manger un peu moins et d'une meilleure qualité. C'est tout pour aujourd'hui, et si ça vous intéresse, sous la vidéo vous avez accès à une formation complète sur la créatine et un programme pour ceux qui ont des problèmes lombaires.